Quelques questions sur le Handover. Le Handover désigne le changement de cellule d'un terminal en état de veille ou bien le changement de cellule d'un terminal en communication ou bien les deux. Deuxième question, le Hard Handover consiste-t-il à intégrer l'algorithme d'exécution et de déclenchement du Handover dans du hardware à couper temporairement la liaison radio le temps d'effectuer le changement de canal radio ou bien à transmettre la commande de handover à très forte puissance pour être sûr qu'elle soit bien reçue par le terminal. Dernière question. Le soft handover consiste-t-il à coder l'algorithme de déclenchement du handover dans du logiciel ou à entretenir temporairement deux liaisons radio entre un terminal et deux stations de base ou bien à transmettre la commande de handover à très bas débit en parallèle avec la parole.